Salut Sébastien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du LMNP et on va comparer justement eh bien, les deux régimes, donc soit au micro, soit au réel. Au micro, tu le sais, c'est ce qu'on appelle aussi au forfait. Donc on va comparer tout simplement ces deux régimes pour voir eh bien, finalement quelle est la meilleure solution et quel est finalement le meilleur régime à choisir. Et tu vas voir que finalement, eh ce n'est pas si simple que ça et ça va dépendre de pas mal de paramètres. Et justement, on va mettre tout ça donc ici sur ce tableau. On va prendre des exemples bien chiffrés. Et comme ça, ça va nous permettre eh bien, de comparer justement et ça va te permettre aussi, je pense, de mieux comprendre comment fonctionnent eh bien, ces différents euh, régimes micro ou au réel quand on est au LMNP. On en parle tout de suite dans cette vidéo, mais juste avant, générique. Alors avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter comme d'habitude eh à laisser un gros pouce bleu si cette vidéo tu la trouves intéressante et pertinente. Donc un, coup, un gros pouce bleu et puis je vais t'inviter aussi eh bien, tout simplement à la partager cette vidéo si tu, tu penses que ça peut aider eh d'autres investisseurs comme toi qui souhaitent en savoir un petit peu plus sur le fonctionnement justement du LMNP. Et avant de commencer, je vais t'offrir une formation totalement gratuite sur justement comment se lancer dans la location compte durée et comment lancer un business autour notamment de la sous-location. Tu découvriras ça dans la partie description. Et puis je vais t'inviter aussi eh bien, à me rejoindre dans mon prochain webinaire que je vais tenir dans les prochains jours, webinaire gratuit où je serai en live et je répondrai justement à toutes les questions. Tu découvriras ça tout simplement dans la partie description. Donc aujourd'hui LMNP, est-ce qu'on va plutôt faire du micro Est-ce qu'on va plutôt faire du REL bah, C'est les questions qu'on se pose quand on est investisseur immobilier. Et quand on démarre notamment son premier investissement immobilier, eh bien, voilà, on se pose la question, on a bien compris le principe, mais à chaque fois c'est quel est finalement le meilleur choix. Donc l'idée c'est que on reprenne un petit peu tout ça mais qu'après on, on aille sur des exemples bien chiffrés pour que du coup tu puisses eh bien, vérifier et que tu puisses mieux comprendre aussi le principe et le fonctionnement du donc notamment du régime du réel puisque c'est celui-ci qui est le plus complexe et qui a besoin à mon sens de plus d'explications contrairement au régime du micro et justement on y vient donc LMNP donc on a le choix hein, quand on fait du LMNP loueur meublé non professionnel eh bien on a le choix soit faire du micro soit faire du réel donc au micro, c'est relativement simple, puisque au micro, eh bien, on est sur un principe, on est au forfait, ce qu'on appelle communément le au forfait. Euh, C'est-à-dire qu'on va payer tout, on a un abattement tout simplement de 50% sur eh bien, nos revenus locatifs. Donc imaginons, euh, tu fais 10 000 euros, eh tu as 50% d'abattement, et donc as, on va dire ton, ton, ton imposition est calculée sur les 50% restants. Le réel c'est un petit peu différent, enfin c'est totalement différent, puisqu'au réel bah, c'est le réel, c'est-à-dire qu'on va réellement regarder ce qui s'est passé. Un petit peu on peut comparer ça à une entreprise, c'est-à-dire que, c'est même pas un petit peu, on peut réellement comparer ça à une entreprise, c'est-à-dire que dans une entreprise, tu le sais, on a donc notre chiffre d'affaires, donc ce qu'on a gagné, et puis on a tout simplement les charges. Les charges, mais pas uniquement, on a aussi ce qu'on appelle les amortissements. Mais on va y revenir un petit peu dans cette vidéo. Et donc du coup, le réel c'est ça, c'est-à-dire que tout simplement eh bien nos revenus, sont donc le bénéfice qui est généré comme une entreprise qui est généré donc au régime du réel et eh bien c'est là dessus qu'est appliqué nos impôts donc du coup et eh bien le micro va s'appliquer dans certains cas le réel dans d'autres enfin c'est des simulations qu'il faut absolument faire donc on va faire des simulations aujourd'hui mais ce que je peux te dire aussi tout de suite c'est que si à un moment donné tu fais plus de 70 000 euros de recettes annuelles et eh bien automatiquement tu passeras au réel hein c'est à dire que si tu es supérieur à 70 000 euros donc annuel automatiquement tu passes sur le régime du réel alors que si tu es en dessous et quand on se lance dans un premier investissement locatif et eh bien on a le choix entre le micro ou donc le réel. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet je voulais quand même rappeler un document important à remplir quand tu es loueur meublé non professionnel et que tu veux déclarer ton activité et eh bien c'est de remplir le P0i d'accord le P0i. Le P0i c'est quoi et eh bien c'est un formulaire qui va te permettre de t'enregistrer tout simplement et de t'immatriculer, comme quoi tu es un loueur meublé, donc non professionnel, mais que tu es un loueur. Et donc du coup, c'est ce qui va notamment permettre à eh l'administration fiscale de savoir ensuite que tu es donc un LMNP, que donc tu dois remplir tes obligations fiscales, tu dois donc déclarer ton appartement. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce formulaire P0I, eh bien, on va tout simplement le, le, comment le remplir au moment où on lance l'activité. Je m'explique, euh, en gros, tu as 15 jours entre le moment où tu lances réellement ton activité et euh, en, en gros, tu as 15 jours pour faire l'enregistrement de ton P0i. Tout simplement, ce qui va se passer, c'est que si que tu avais un bien immobilier que tu détenais depuis pas mal de temps et que tu n'étais pas forcément au LMNP et que tu pouvais très bien le louer en meublé ou peut-être que c'était un, un appartement que tu occupais auparavant et que tu passes donc, en LMNP, eh bien, si tu veux, le P0i euh, va se faire non pas, et la date de début donc de l'activité va ne, non pas se faire au début, enfin à l'acquisition du bien, mais va se faire eh bien, réellement au lancement de l'activité, c'est-à-dire réellement au moment où tu vas démarrer ton activité. Donc ce formulaire-là est très important puisque c'est le seul moyen de t'identifier auprès de l'administration fiscale. Alors si tu ne l'as pas encore fait, eh bien, je t'invite à le faire parce que euh, franchement, tu n'as pas le choix, es, tu, tu, tu es censé le faire. Et si à un moment donné, tu avais oublié de le faire et que tu avais lancé ton activité, j'ai envie de te dire, mieux vaut tard que jamais, euh, que plutôt qu'eux ils s'en aperçoivent et qu'à un moment donné, euh, ça crée hein, ça crée un souci. C'est comme si tu avais démarré finalement une société euh, que tu commençais à dégager, donc enfin euh, tu commençais à faire du chiffre d'affaires et que tu avais toujours pas déclaré celle Là, c'est exactement la même chose, donc p 08 i tu n'oublieras pas de bien remplir ce formulaire-là dès que tu lances ton activité. Donc on va voir eh bien, maintenant donc, le régime du LMNP au réel. donc On ne va pas rentrer dans cette vidéo dans le détail du LMNP, donc euh, si tu es au régime du micro tout simplement parce que tu l'as compris, c'est très simple, c'est en gros tes recettes. T'appliques 50% et derrière c'est sur cette base-là que sera calculée ton imposition. 50% voire 71%, si tu fais classer ton logement, ce n'est plus 50% voire 71%. Et c'est là où justement il peut avoir une... ça peut être intéressant parce qu'on dit beaucoup sur internet, je vois beaucoup de vidéos, beaucoup de personnes qui disent les investisseurs, ils prennent tous leur L. Il faut bien faire son calcul parce que parfois, Franchement, ça se joue à pas grand-chose. Et à mon sens, euh, le MMP au réel, bah, ça nécessite quand même, moi j'ai fait la mienne, donc euh, là, euh, ces dernières semaines, euh, eh bien, ça nécessite quand même du travail, ça nécessite de l'enregistrement, des écritures, etc., etc. Donc, il faut fournir une charge de travail supplémentaire, il faut faire donc, remplir une liasse fiscale, et on, on va en parler juste après. Alors qu'au micro BIC, tu as juste une case à cocher, tu déclares ton tes revenus est un abattement et point barre tes impositions sont, sont calées par rapport à ça. Par contre on sait qu'effectivement au micro-BIC on aura tout le temps des impôts à payer alors que au LMNP au réel l'objectif d'un investisseur, eh bien c'est justement de s'approcher le plus possible de zéro pour que du coup eh bien derrière il ait le moins d'impôts à payer bien évidemment une petite chose que je veux préciser donc le LMNP au réel contrairement au foncier au réel les revenus fonciers eh bien viennent se caler sur ton imposition globale. Contrairement au LMNP au réel, où tu as en fait une, as une ligne, donc as tes, as, tu as donc tes revenus et tu as donc ensuite tes revenus au BIC. D'accord Donc, du coup, ce qui va se passer, c'est que tout ce qui va se passer dans, dans le cadre de ton activité en meublé va rester dans cette catégorie-là. D'accord Et c'est important que tu retiennes bien ça. Contrairement au foncier au réel ou au foncier au réel, où tout ce qui se passe dans ton activité de location vient impacter tes revenus. C'est-à-dire que si tu as du déficit, notamment, eh bien, ça va venir gommer tes revenus. Ici, ce n'est pas le cas. Ici, au contraire, euh, on est vraiment sur une ligne supplémentaire. d'accord Mais tu vas voir que l'objectif, c'est d'approcher les zéros. Hein, C'est-à-dire que fiscalement, eh bien, on s'approche on du zéro pour que du coup, on ne paye pas d'impôts sur nos revenus immobiliers. Mais en aucun cas, nos revenus immobiliers viendront baisser euh, nos, nos, notre imposition sur le revenu. Okay donc ça, c'est une précision que je voulais apporter si on compare le LMNP au réel avec le, micro, avec le foncier au réel. Alors du coup, l'origine du LMNP donc, au réel, maintenant qu'on a vu un petit peu l'introduction, et la comparaison avec justement le foncier au réel, eh bien, qu'est-ce que ça va occasionner Donc Tout d'abord, ça va occasionner donc, eh bien, euh, de prendre un comptable. Okay donc on va prendre un comptable, tout simplement parce que derrière, eh bien, on a quand même beaucoup de choses à enregistrer pour réaliser et eh bien donc au réel, ce qu'on appelle au réel, c'est que vraiment on va tout comptabiliser, on va comme si c'était une entreprise, donc toutes les factures, etc., on va les enregistrer. Alors comptable ou on va dire un, un outil comme par exemple il existe aujourd'hui un site internet comme je déclare mon meublé.com que j'utilise qui me permet et eh bien de euh, comment dirais-je justement réaliser ça. Et l'idée tout simplement en faisant en utilisant un comptable ou un logiciel spécialisé, c'est d'établir ce qu'on appelle une liasse fiscale. d'accord donc l'alias fiscale sera impérative à transmettre au centre des impôts, contrairement à si on faisait du LMNP au, donc au micro BIC, où là il y a juste une case à cocher et on n'a pas à faire tout ça. Donc ça, c'est les deux premières choses qui sont euh, donc enfin c'est comment c'est ce qui va euh, vraiment faire la grosse différence avec le LMNP donc au BIC, mais alors pas uniquement, puisque on on, c'est comme si c'était finalement une entreprise. Donc, comment fonctionne une entreprise On a tout d'abord le chiffre d'affaires. D'accord, donc notre chiffre d'affaires, donc là ça va être donc euh, nos loyers tout simplement. Ok, et en face de ça, on va avoir donc tout ce qu'on qu a, tout, tout ce qui est euh, lié et eh bien aux charges. Donc on va avoir des charges. Alors quelles sont les charges Alors tout dépend si tu fais la LCD, la location compte durée, ou si tu fais donc la location meublée classique. Alors on va commencer par la LCD. La LCD on a vraiment un gros paquet. Euh, donc, on a eh bien, tout ce qui est euh, donc EDF, électricité, on a donc tout ce qui est eau, internet, on a euh, par exemple la... vraiment absolument tout, ce n'est pas du tout exhaustif, on peut vraiment euh, tout mettre au niveau des charges, d'après tout le monde, on a des factures. Donc, notamment tout ce qui est challenge manager pour gérer ses locations, on va avoir aussi euh, donc tout ce qui est assurance spécifique pour la LCD. Euh, Qu'est-ce que j'ai oublié? Bon, j'ai peut-être certainement dû en oublier une autre, mais bon, voilà, l'idée c'est ça. Donc là, du coup, on a toutes ces charges-là en LCD. Ok? Si tu fais la location meublée, tu n'as as, pas ces charges-là, mais tu as au moins celle-ci. Et donc la LCD les reprend aussi. Donc on a tout ce qui est charge de copro. Donc copro. Ok. On a tout ce qui est euh, taxe foncière. Donc charges de copro, taxes foncière, on a aussi eh bien euh, tout ce qui est, euh, comment dirais-je, alors je l'ai pas forcément, ben là je vais le mettre ici, c'est-à-dire que tout ce qui est notaire, puisque quand tu as fait ton acquisition, eh bien tu as forcément payé des frais notaires, des frais de gestion, hein donc des frais de gestion, donc soit de gestion on va dire mensuelle ou annuelle, soit des frais de transaction par exemple si, euh, si c'était le cas. Tu auras très certainement aussi la CFE, donc à régler, euh, et j'en oublie très certainement d'autres qui se greffent. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc tout ça ce sont des charges, et encore une fois, comme je te dis, ce n'est pas exhaustif, c'est-à-dire que par exemple, l'administration fiscale tolère que, euh, et accepte que si par exemple tu utilises ton véhicule et donc l'essence pour faire les entrées et les sorties de tes voyageurs ou pour prospecter ou autre, eh bien ça rentre effectivement dans les charges. Okay donc parce qu'à partir du moment où tu peux justifier et que c'est lié à l'activité, c'est comme une entreprise, exactement la même chose, eh bien, tout simplement, tu peux les faire entrer dans tes charges. Donc, le réel, on enregistre le chiffre d'affaires, on enregistre les charges. Mais on a autre chose qu'on va enregistrer dans le, le, le loi meublé professionnel, ça va être les amortissements. Et ça, c'est une notion très importante, et tu vas voir que... Bah par la suite, on va, euh, bah on va comment dirais-je, rentrer beaucoup plus dans le détail. Hein. Euh, tu vas voir que les amortissements jouent un rôle euh, essentiel euh, au fait qu'il faut plutôt choisir le réel. Tout simplement parce que les amortissements, si tu veux, c'est euh, comment comment t'expliquer ça C'est en fait on va considérer que quelque chose que tu as un instant T, un instant T plus 1, donc un peu plus tard, eh bien, il y aura une forme de vétusté. Et le produit que tu as acheté peut-être 10 000 euros ne vaudra pas tout simplement 10 000 euros dans X années. Parce qu'on considère qu'il y a une usure et que donc cette usure, on va tout simplement la, euh, on va, on va la, la chiffrer. d'accord Donc chaque année, on va considérer qu'il y a une usure. Et donc vu qu'il y a une usure, on va tout simplement appliquer un amortissement. Donc en gros, c'est une charge un petit peu fictive euh, qu'on se crée par rapport euh, euh, au bien en question. Donc par exemple, on va créer des amortissements sur tout ce qui est euh, donc déjà sur le bâti. D'accord Donc le bâti, donc si par exemple tu as acheté un appartement, eh bien on va amortir sur X années. Alors généralement, alors là c'est vraiment pour ça qu'il y a nécessité d'avoir un comptable ou un logiciel spécialisé, puisque euh, c'est assez complexe le principe de l'amortissement, puisque ce n'est pas une règle fixe. On ne peut pas dire, par exemple, l'appartement, c'est absolument 30 ans ou 20 ans, etc. Parce qu'en en fait, on va en fonction des parties du bâti, on va amortir de manière différente. Par exemple, euh, on va amortir les murs, peut-être sur, be enfin, peut sur beaucoup plus d'années que la toiture, parce qu'on considère que la toiture, il va falloir la refaire. La façade, a priori, on ne devrait pas la refaire, etc., etc. Donc du coup, euh, la plomberie, l'électricité, euh, tout ce qui concerne finalement la structure, eh bien, on va avoir un amortissement. Un amortissement qui n'est pas le même euh, par rapport... Donc C'est pour ça que ça, euh, si tu veux, le calcul est un petit peu euh, complexe. Et du coup, on va donc générer un amortissement. Donc, on, va, on va le voir après, je vais te prendre un exemple précis, on va rentrer dans le détail, ça va être beaucoup plus euh, fluide pour toi. On a aussi donc l'amortissement sur le mobilier D'accord. Donc, le mobilier, eh c'est tout ce qui compose donc l'appartement. Donc Par exemple, si tu fais de la, de la location en courte durée ou si tu fais donc, de la location en, en, bah, en meublé, on va donc mettre des meubles, des, des, etc., etc. Donc, bah, tout ça, c'est pareil, on peut l'amortir. Bien évidemment, sur une durée beaucoup plus faible que le bâti, puisqu'on considère que le mobilier, bah, il a une usure et que donc, au bout d'un moment, le mobilier ne vaut plus rien et que donc, il faut normalement le racheter. Et enfin, on a un troisième amortissement qui est sur les travaux. D'accord Donc du coup, on va amortir tous les travaux qu'on va réaliser. Et on va les amortir sur X années. Alors pour te donner quelques chiffres quand même, pour que tu te rends compte un petit peu de, de, de ce que ça peut donner. Généralement, sur le bâti, on est plutôt alors, entre 20 et donc, euh, 35 ans. Au niveau de l'amortissement donc moi ce que je vais faire c'est qu'ensuite je vais dans mon calcul j'ai plutôt partir sur une base de 30 ans alors comment déterminer si c'est plutôt 20 30 35 etc alors déjà vois ton comptable bien évidemment mais vois aussi par rapport à toi c'est à dire que tu as il n'y a, a pas une règle absolue euh, on peut absolument jouer un petit peu mais attention encore une fois tout ça est bien encadré euh, par le beau hein, c'est on peut pas faire ce qu'on qu veut mais on a quand même une petite tolérance pour un petit peu varier par rapport à ça. Et ce que je veux dire par là, c'est que en fonction de toi si tu veux garder le bien plus ou moins longtemps, bien évidemment si le bien tu as prévu de le revendre euh, bah assez rapidement, bah plutôt, plutôt partir sur un amortissement plutôt à 20 ans. Au contraire, si tu veux euh, l'avoir le plus longtemps possible, eh bien, il va falloir qu'on lisse ça beaucoup plus longtemps et tu vas voir que du coup ça va avoir un impact sur ta fiscalité personnelle. Mais on va, on va rentrer beaucoup plus en détail après, donc euh, à la suite de cette vidéo. Le mobilier, généralement, c'est 5 ans. Ça peut être plus, mais généralement, 5 ans est plutôt cohérent. Et les travaux, on est plutôt sur une base de 10 ans. D'accord Donc, c'est pour ça d'ailleurs que beaucoup d'investisseurs euh, te disent qu'au bout de 10 ans, eh bien, euh, il faut chercher à revendre le, le bien, tout simplement, parce que bah, autant le bâti, euh, on ne va pas l'amortir sur 10 ans, bien évidemment, mais les travaux, bah, on peut les amortir sur 10 ans. Et une fois que tu as, as amorti tous tes travaux, bah, Est-ce que ce n'est pas le bon moment pour justement revendre Parce que ce qui va se passer, c'est que les amortissements, eh bien, sont des charges qui vont donc se créer. Ce sont des charges fictives. Alors maintenant, donc, tu as bien compris le principe, donc, du LMNP au réel. Donc, pour résumer, pour rentrer un petit peu plus dans, bah, dans, dans, donc, dans, le, dans le détail, pour vraiment donner des exemples par rapport à ça. Donc, tu as bien compris que ça se compose, donc, du chiffre d'affaires, donc, tes revenus, les revenus que tu vas générer. On a des charges. Et on a donc les amortissements. Et les amortissements c'est une forme de charge un petit peu fictive, c'est à dire qu'en gros les amortissements vont venir et eh bien se rajouter comme une charge supplémentaire dans, dans, dans l'activité et donc vont venir baisser et eh bien tout simplement le bénéfice, okay ce qu'on a réellement gagné. d'accord Donc j'avais envie de me dire ici finalement c'est chiffre d'affaires moins les charges, moins donc pour faire simple les amortissements. Les amortissements c'est une forme de charge euh, fictive qu'on vient créer volontairement puisqu'on amortit le bien. Pour donner un exemple si par exemple tu achètes 5000 euros donc de meubles et que tu amortis ça sur 5 ans eh bien tous les ans eh bien tu as 1000 euros qui vont venir se rajouter comme une charge dans l'entreprise d'accord. Donc ça ça va créer un bénéfice voire un déficit tout simplement et l'idée quand on est un investisseur eh bien, et bien quand on choisit le LMNPO réel c'est passer un maximum de charges justement pour venir baisser le bénéfice et peut-être même à un moment donné, créer du déficit. D'accord Donc déficit, c'est-à-dire qu'on est inférieur à zéro. C'est-à-dire qu'en fait, on a plus de charges que de chiffre d'affaires. Et donc là, on a ce qu'on crée un déficit. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce déficit, il est reportable sur 10 ans. C'est-à-dire que si par exemple, tu, euh, tu, par exemple, tu rachètes d'autres immobiliers euh, ou à un moment donné, euh, comment dirais-je, ton projet euh, reprend du bénéfice, et bien tout, ce, tout le déficit qui a eu lieu auparavant, et bien euh, vient gommer tout simplement, le bénéfice vient, vient, vient, euh, donc est gommé par le déficit qui a été créé les années précédentes. C'est reportable pendant 10 ans. Euh, et du coup, donc là pour, donc, pour, pour terminer sur, sur ça, ce qui va donc se passer, c'est que ce bénéfice ou ce déficit ou autre, Reste toujours dans la catégorie donc des BIC, hein, ça, on ne vient pas du tout toucher à ta rémunération que tu peux si, imaginer en ton foyer, tu gagnes 40 000 euros. Si tu as créé 5 000 euros de déficit, on ne va pas déduire 5 000 euros du bénéficit de ton statut LMNP dans ta catégorie de revenus, je te l'expliquais. Ça, c'est uniquement dans le cas du microfoncier. Donc, on est bien dans la catégorie du BIC. Donc, tout ce qui est lié à l'immobilier, c'est-à-dire que si, par exemple, tu as d'autres appartements qui, au contraire, eux, génèrent du bénéfice, mais que tu en as un qui génère du déficit, eh bien, il va venir abaisser la fiscalité. Tu vois, on va payer moins d'impôts sur la globalité. Du coup, ça rentre dans les BIC, et donc, bien évidemment, après, c'est lié à ta TMI. D'accord Ta TMI. Donc 0, 11, 30, 40 et 45 Et en fonction d'où tu es, eh bien, tout simplement, on va placer, si à 30 par exemple, eh bien, donc, du coup, on va imposer les bénéfices que tu as réalisés. Donc, si tu as fait du déficit, ben, bien évidemment, ça sera, ça sera zéro. Hein, tu ne paieras pas d'impôts, tout simplement. C'est-à-dire que c'est zéro. Et c'est bien l'objectif qu'on cherche à atteindre, et même créer de déficit pour reporter ça les années suivantes le plus longtemps possible, j'ai envie de te dire. Euh, mais si tu avais créé du déficit, ça va donc s'appliquer à la TMI plus 17,2% de, euh, de, de tout ce qui est euh, prélèvements sociaux. Okay donc du coup, ça veut dire que si par exemple on était sur 30, eh bien, ça veut dire que tu as 47,2% d'impôt sur le bénéfice qui a été réalisé. Donc l'objectif quand on est au, au LNP et eh bien c'est tout simplement de se créer un maximum de charges et d'amortissement. C'est pour ça que beaucoup d'investisseurs font un maximum de travaux pour amortir un maximum okay, dans le logement. Pour que du coup, et même à un moment donné, peut-être tu seras amené durant ton parcours d'investisseur à refaire des travaux dans le logement ou à racheter du mobilier pour réamortir à nouveau et pour venir regonfler tes charges pour indirectement venir baisser le bénéfice et tu as compris le mécanisme. Okay mais à un moment donné, ce qui va se passer, c'est que bah, les amortissements, il n'y aura plus. Parce qu'on aura amorti le bien ou il va en rester, mais peut-être que la moitié. C'est-à-dire que si dans les amortissements, tu avais une grosse partie de travaux, bah, on va dire qu'on va diviser par deux peut-être les amortissements. Et donc, du coup, on aura moins de charges. Et c'est là où du coup, on va se retrouver à régénérer du bénéfice et donc de l'impôt. Donc, c'est pour ça que le calcul du micro BIC et donc du réel est un calcul à faire sur, en fonction de ta situation, mais en fonction aussi de donc tu as ta situation aussi perso mais en fonction aussi de, de qu'est-ce que tu veux faire de ton bien immobilier. Est-ce que tu veux à un moment donné euh, bah, le garder suffisamment longtemps ou peut-être tu veux le garder peut-être peut pas que 10 ans. Il faut absolument que tu arrives à déterminer un petit peu dans quelle optique tu te, tu te places tout en gardant en tête que le micro BIC au départ, tu peux par défaut c'est celui qu'on va te proposer et tu peux opter eh bien, au réel. Et après, tu pars sur deux années au réel. Et du coup, tu peux... Voilà, c'est... Euh, comment dirais-je On a la possibilité de switcher de l'un à l'autre, mais à chaque fois, c'est par tranche de deux années. Alors maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans le détail. On va faire un calcul chiffré, justement. On va comparer donc le LMNP au réel. Et on va eh bien, tout simplement comparer. Donc, je vais, mettre, je vais en mettre ici au réel. Et je vais te remettre celui au micro, qui est juste ici. Voilà, comme ça, on va faire un petit comparaison. Tout simplement. Donc, un petit tableau. C'est assez simple. Donc au micro, tu l'as compris, c'est un abattement de 50%. Donc on va partir tout d'abord du chiffre d'affaires, donc des revenus, hein, donc du chiffre d'affaires. Donc on a, moi je suis parti sur un appartement par exemple donc, euh, à 1500 euros, donc par exemple un appartement qui est en location autour de... Donc là on va partir du principe d'un appartement en LCD qui génère 1500 euros à peu près par mois. On a fait une acquisition donc, du bâti à 80 000 D'accord, on a 15 000 de travaux, d'accord, on a du mobilier, on a 5 000 de mobilier. Euh, voilà, on va dire que c'est les, les bases de ce, de, donc de ce calcul. On a un crédit bancaire sur 20 ans, de la totalité, donc des, euh, donc des, euh, 85, des 95 000, pardon. Donc, sur 20 ans, euh, ça doit générer à peu près 12 cas d'intérêt. Euh, donc, okay donc, ça veut dire 1000 euros d'intérêt de remboursement, euh, donc de crédit bancaire. Okay donc, ça, c on va dire, c'est nos bases de calcul pour faire notre, notre, notre simulation. Donc, chiffre d'affaires, on la reprend, on a dit 1500 x 12, ça fait donc 18 000. Donc, en micro, donc. 18 000 également donc en micro c'est simple en micro donc abattement de 50% C'est donc 9 9000 D'accord et si donc du coup là ici on peut rajouter donc euh, tu donc tes, tes impôts Donc là du coup les impôts hop donc les impôts donc ta TMI je vais la mettre ici TMI plus euh, 17,2 de prélèvements sociaux, euh, donc si tu es par exemple sur une TMI à 30%, bon, on est à peu près, je crois que ça doit faire, euh, je l'avais calculé, on est à peu près à 4300 euh, euros, quelque chose comme ça, ou 4230 je crois, de mémoire. Je l'avais calculé, euh, ouais ça va faire ça, 4230 euros, d'accord donc d'impôts que tu vas payer par rapport à ton appartement qui a, euh, qu a généré ça donc par mois. Donc ça c'est ce, ce que réellement tu vas payer en termes d'imposition. Maintenant on est dans le cas du réel. Donc dans le cas du réel on va abattre un maximum. Donc on va commencer par les euh, dépenses, on a donc les charges. Donc les charges se rajoutent donc ici donc les charges eh bien on va retrouver donc si par exemple dans la location courte durée on a tout ce qui est électricité, eau, internet euh, on a bah, tout ce qui est lié à l'activité hein, tout simplement on a aussi donc les, les charges de copro que j'ai inclus là dedans donc c'est les charges classiques donc là je suis parti sur 3000 euros j'ai fait une petite simulation 3000 euros ça paraissait plutôt cohérent ensuite on a tout ce qui est intérêt d'emprunt donc euh, on a donc alors c'est pas 1000. Là je me suis trompé. ça doit faire 595 je crois, 595 euros. Parce que c'est là c'est les, les intérêts d'emprunt. Ça doit faire 12 cas sur 20 ans à peu près. Donc euh, divisé par 20, euh, ça fait à peu près non pas euh, 1000 mais ça fait euh, sinon ça serait divisé par 12, ça fait 595. Donc désolé pour la petite erreur. Donc on parle bien de 595 euros d'intérêt d'emprunt. Donc là du coup les intérêts d'emprunt c'est donc 595 euros. Ce que je veux préciser ici aussi, c'est que euh, bah vous avez bien compris que quand on fait un crédit bancaire, vous le savez, euh, au départ, on paye surtout des intérêts d'emprunt et très peu le capital. Et inversement, plus on approche de la fin, plus on va payer très peu d'intérêts et par contre, on va payer une très grosse partie de capital. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que tout simplement, dans le cas du MNP au réel, l'idée, c'est de se créer un maximum de charges. Donc, c'est au début où on se les crée. Parce qu'au début, on a tous les amortissements, mais on a aussi les intérêts d'emprunt qu'on peut déduire donc du coup, bah, au départ, forcément, on va pouvoir en déduire un paquet. Mais plus on va approcher de la fin, plus au contraire, on n'aura plus d'intérêt d'emprunt. Et donc, vous vous rendez bien compte que ça va complètement changer. Et l'idée, ce serait bien de dresser un tableau Excel sur 20 ans, par exemple, ou 30 ans, en fonction euh, donc, de l'amortissement que vous avez choisi sur votre bâti, pour savoir un petit peu eh bien, à quel moment euh, ça peut être un peu... Voilà, Il faut faire un calcul sur la globalité en fonction de la durée sur laquelle vous voulez garder votre logement, votre appartement. Donc du coup, on a les intérêts d'emprunt. On a ensuite donc les amortissements du bâti. Alors là, je suis parti sur un amortissement sur 30 ans, euh, donc en moyenne, puisque vous le savez, il y a des, il y a des, des, des, des composants du bâti qui vont s'amortir sur peut-être euh, 50 ans, d'autres sur 15 ans, 20 ans, etc. Donc je suis parti sur une moyenne de 30 ans. Euh, et sachant aussi que je suis parti du principe que euh, le bâti, donc on l'a acheté... Euh, donc 80 000 euros, il faut bien comprendre que dans le bâti, il y a aussi le sol, le terrain. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est toujours retirer le terrain. Parce que le terrain, on part du principe qu'il n'est pas amortissable, tout simplement, parce qu'on part du principe que le terrain, euh, il ne va pas perdre en... Il n'y a pas de vétusté dans le terrain. C'est-à-dire que le terrain n'est pas quelque chose qui va dans le temps euh, perdre de la valeur. Au contraire, ça risque peut-être même d'en augmenter. Donc généralement, on applique 85%. C'est-à-dire qu'en gros, pour le bâti, pour garder la valeur du bâti, on garde 85% de la valeur du bâti. OK, donc j'ai fait mon petit calcul par rapport à 30 ans, etc. Donc on doit être à 2266 euros d'amortissement pour le bâti. D'accord Ensuite, on a les travaux. Donc on va amortir les travaux, bien évidemment. Donc on se rajoute une charge supplémentaire. Donc là, j'ai mis euh, 1500. Là, j'ai donc, euh, je suis parti du principe qu'on avait. 15 000 sur 10 ans, ça fait 1 500. Ensuite, j'ai les amortissements donc, de tout ce qui est meuble. Donc là, j'ai fait simple, je suis parti sur une base de 5 000 euros sur 5 ans, ça fait 1 000 euros. J'ai oublié de calculer la taxe foncière. Donc taxe foncière, je suis parti sur 900 euros à l'année, qui fait partie des charges. Et il reste une dernière charge que je n'ai pas intégrée ici, c'est euh, tout ce qui est notaire. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que notaire, vous avez deux possibilités. C'est soit vous le déduisez dès la première année, donc euh, sur, un, sur un, un produit à 80 000 euros, j'avais dû calculer, ça va faire 6 400 euros. Donc soit vous le déduisez d'un coup, euh, et quelque part, vu que c'est reportable, le déficit, parce que du coup, ça va créer un gros déficit, bah, vu que c'est reportable, on, on se le balade. Ou sinon, vous l'amortissez de la même durée que le bâti. C'est tout à fait possible. Hein. C'est-à-dire que le bâti, finalement, on rajoute 80 000 plus, donc 6 400 de notaires, et on amortit ça 130 30 ans. C'est tout à fait possible. Donc là, dans mon calcul, je ne l'ai pas intégré. OK, je ne l'ai pas mis. Euh, bon, vous avez compris l'idée de, de, de, de ce calcul donc là du coup et eh bien quand on a dit on, on soustrait donc, le chiffre d'affaires moins toutes ces différentes charges là hein, puisque c'est des charges qu'on a, et eh bien on arrive à 8739. Okay. Donc ce qu'on s'aperçoit c'est que j'aurais même pu le mettre juste ici pour que ça soit bien aligné, on arrive à 8 739. Et j'ai très certainement oublié d'autres factures, ce que je pense notamment au comptable que je n'ai pas, pas intégré ici. Euh, ou un logiciel comptable. Donc, euh, vous voyez, c'est des choses en plus qui viennent se rajouter. Donc, finalement, le logiciel comptable, c'est à peu près dans les 300-400 euros. Donc, on serait plutôt, vous voyez, même dans, euh, dans les 8300 euros. OK Contrairement à, au micro, où on est à 9000 euros. Et donc du coup, eh bien, une fois qu'on a obtenu donc, euh, ce qui reste finalement en bénéfice par rapport donc, à, ce, à ce choix, à ce, à ce, comment dire, à ce, à ce régime fiscal, eh bien, on se retrouve donc toujours pareil sur une TMI à 30% et donc 17,2% de prélèvements sociaux, eh bien, on arrive à donc, 3 900 euros d'impôt. Okay donc on voit que là, le, le, le, au réel, ça reste avantageux. Mais on voit quand même que euh, voilà, la différence n'est pas non plus notoire, euh, sachant qu'on a un travail qui est beaucoup plus important, il faut absolument tout enregistrer. On sait aussi que euh, les amortissements, bah, tout ça va risquer de se gommer au bout d'un moment, hein, tous ces amortissements-là vont risquer de se gommer. Donc il faudra soit en recréer des nouveaux amortissements, peut-être acheter des meubles, refaire des travaux, etc. Les intérêts, c'est pareil, vont diminuer d'année en année. Et donc à un moment donné, moi, je pense que, bah, L'origine du LMNP au micro finalement va redevenir plus intéressant que le LMNP au réel. C'est pour ça que c'est important de bien euh, faire sa, sa simulation au départ. Et donc, ce qu'on peut constater, c'est que si à un moment donné vous avez un petit produit, euh, comment dirais-je, euh, qui, qui, qui, qui, qui, qui n'a pas, nécess... pas coûté très très cher, donc on ne peut pas amortir des grosses sommes, et qu'en plus de ça, il n'y a pas beaucoup de travaux, il y a un petit peu de travaux, mais pas tant que ça, bah, on se rend compte qu'on n'a pas beaucoup finalement de charges. Et si au contraire on a beaucoup de chiffre d'affaires, c'est-à-dire que c'est un petit produit, mais il envoie, euh, il envoie des grosses, euh, des, des, du, du gros chiffre d'affaires, bah forcément là, à un moment donné, la question c'est est-ce que le LMNP au micro ne serait pas finalement, à mon sens, peut-être un bon choix. Euh, et si on peut un peu conclure cette vidéo, c'est qu'à mon sens, si euh, on a justement un chiffre d'affaires assez important au regard donc des amortissements, au regard de la valeur du bâti et des travaux qui sont générés, c'est pour ça que les travaux, s'il n'y a pas beaucoup de travaux et que le bâti n'a pas tout coûté très cher, imaginons c'est un petit studio et que ça génère, alors ça peut-être pas générer 18 000, hein, ce petit studio, mais vous comprenez un petit peu l'idée. Les chiffres que je vous ai mis là, c'est les chiffres d'un de mes appartements. Et vous voyez que là, du coup, il faut bien, bien peser le pour et le contre. Il faut prendre en considération aussi, bien évidemment, les autres projets immobiliers parce que peut-être que tous les projets n'auront pas la même configuration. Et vous l'avez compris, tantôt un déficit de l'un peut aller gommer un bénéfice de l'autre puisqu'on est sur la même ligne du micro bic tous les revenus immobiliers sont dans la même ligne. D'accord Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait faire. J'espère que cette vidéo elle a pu vous, voilà, que vous que ça a pu vous permettre de, de vous projeter et de mieux euh, assimiler le fonctionnement justement du, bah, du réel et comment tout ça est calculé finalement parce qu'on euh, en parle beaucoup mais c'est vrai qu'il y, y a quand même pas mal de notions à retenir par rapport à ça. Donc voilà un petit peu euh, ce que ça pouvait donner sur un exemple bien précis. Encore une fois, ça dépend énormément de votre tranche d'imposition, qui va dépendre de votre situation personnelle pour déterminer dans quelle tranche vous êtes. Mais en tout cas, vous aurez systématiquement les prélèvements sociaux à hauteur de 17,2%. J'ai terminé, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Vous le savez, vouloir changer de vie, c'est bien, le faire, c'est encore mieux. On se retrouve pour une prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. Ciao